Bonjour, je suis Guy Roulier, praticien de santé durable, ostéopathe, posturologue, ancien kinésithérapeute et naturopathe. Je viens de publier aux éditions d'Angle mon nouveau livre « L'inflammation silencieuse », source de 80% des maladies fonctionnelles, chroniques et dégénératives. Je vous explique d'une façon simple et compréhensible par tous comment comprendre, dépister et et traiter naturellement ce nouveau mal du siècle. L'inflammation chronique est un sournois, responsable d'une quantité de maux, dont le vieillissement précoce, une grande partie des maladies dégénératives et de nombreuses douleurs chroniques, appelées également maladies fonctionnelles. Si vous voulez lutter ou vous prémunir contre l'arthrose, l'arthrite, le stress et la déprime, les colopathies fonctionnelles, les maladies cardiovasculaires, la maladie de Crohn ou le diabète, diminuer le risque de cancer, ce livre a été écrit pour vous. Avant tout, il est indispensable de comprendre le fonctionnement du système immunitaire et des mécanismes naturels de régulation tels que la microcirculation sanguine, circulation capillaire, la microflore intestinale et le système nerveux sympathique. Dès lors, il vous sera possible de mieux comprendre les causes qui participent à l'évolution dommageable d'une inflammation aiguë, banale au départ. Dans la seconde partie du livre, j'aborde les solutions issues des médecines alternatives et les synergies naturelles qui sont basées sur l'utilisation conjointe de l'alimentation anti-inflammatoire, des plantes, des huiles essentielles, des disciplines physiques adaptées telles que l'ostéopathie, la chiropraxie, la posturologie, le massage, le stretching et des techniques de libération du stress. Dans la troisième partie, j'aborde les traitements synergiques associés aux principales affections à composantes inflammatoires. Pour chaque cas, vous trouverez des conseils pratiques détaillés afin que vous puissiez les appliquer vous-même ou que vous fassiez appel à un praticien pour un bilan et des soins spécifiques. À la lumière des dernières découvertes scientifiques, je vous initie dans ce livre à la véritable santé préventive, la santé durable, médecine holistique, seule en mesure de répondre aux enjeux mondiaux de santé publique. Vous trouverez ce livre dans toutes les bonnes librairies et chez l'éditeur Édition d'Angle.